Le niveau 1 s'adresse aux débutants, donc si vous n'avez aucune expérience en entraînement ou si ça fait déjà plusieurs années que vous n'êtes pas entraîné et que vous désirez faire un retour progressif à l'entraînement, vous êtes au bon niveau. Pour les entraînements à musculation, on va travailler tous les gros groupes musculaires à raison d'une série de 12 répétitions en suivant un tempo de 2-0-2-0, soit 2 secondes pour la montée et 2 secondes pour la descente. On va également intégrer des entraînements par intervalle à haute intensité, pour lesquels on va faire une seule série pour chaque exercice. Au niveau 1, je vous recommande d'utiliser des poids allant de 2 à 10 livres maximum, et portez une attention particulière aux conseils qui vous sont donnés durant les entraînements concernant votre positionnement, vos mouvements et votre respiration. Sur ce, suivez ma vitesse et amusez-vous.